Youhou, ça soulève les foules. Cette semaine, on change de Premier ministre. Ça se trouve, on a déjà changé d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo. Il y a des noms qui circulent. Audrey Azoulay, Marisol Touraine. <tousse> Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail. Youpi, youpi. Mais, il y a un petit truc. Peut-être, peut-être, peut-être, que on va rechanger. Peut-être que dans un mois, on est obligé de rechanger de Premier ministre. Ça pourrait être rigolo, ça, qu'on rechange de Premier ministre. Je sais pas qui s'appellerait, et qui s'appelle Orio, Jean-Luc Mélenchon. Incroyable. On va parler un petit peu de ça. On va parler du rôle de Premier ministre, puis on va parler un petit peu de ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout compris à ce qui se passait. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça, c'est l'article 20 de la Constitution, c'est un petit peu la base du pouvoir, du gouvernement, et donc du Premier ministre comme des ministres. L'idée, c'est qu'ils ont euh, les décrets, la force armée et l'administration sous les ordres des ministres, et que donc c'est comme ça qu'on détermine et conduit la politique de la nation. Ils ont aussi évidemment les projets de loi qui vont pouvoir proposer à l'Assemblée, qui vont pouvoir même imposer à l'Assemblée pour certains cas. Donc voilà, c'est un énorme pouvoir d'être au gouvernement. Euh, et pourtant, on n'en a pas forcément l'impression. On n'en a pas l'impression parce que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre nomme ses ministres, mais il faut que ce soit d'accord avec le président. Donc, en gros, on a l'impression que le président a un énorme pouvoir. Puis autre chose, dans l'article 20 encore, on nous dit que euh, le Premier ministre et les ministres sont responsables en tant que gouvernement face à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que si l'Assemblée nationale le souhaite, elle peut les censurer, faire une motion de censure, les virer en fait, tout simplement les forcer à démissionner. Euh, ça c'est dans les articles 49 et 50 de la Constitution. Et du coup, on a vraiment l'impression que le gouvernement, c'est un peu la dernière roue du carrosse que le Premier ministre, euh, il est euh, sous à la fois l'Assemblée nationale et le président de la République. C'en est au point où la première intervention du Premier ministre, traditionnellement, c'est d'aller devant l'Assemblée nationale pour faire valider sa politique avec ce qu'on appelle un discours de politique générale. Et du coup, à la fin de ce discours, l'Assemblée vote s'il donne ou pas les pouvoirs au euh, Premier ministre. Du coup, bah, c'est clairement un acte de soumission quoi, à l'Assemblée nationale. Donc vraiment, niveau pouvoir, on a l'impression que Premier ministre et gouvernement, c'est vraiment pas euh, super. Bon, ça, c'est la théorie. Alors c'est la théorie même euh, un petit peu simplifiée parce qu'en vrai il euh, y a des moyens pour le gouvernement de forcer un peu l'assemblée de forcer la main à l'assemblée puis avec les jeux de majorité et tout ça en vrai ça se passe pas exactement euh, comme ça même bref par contre ce qui est sûr c'est que même en pratique ça se passe pas du tout du tout du tout comme ça globalement la plupart du temps le premier ministre c'est surtout le premier fusible de la république voilà tout simplement euh, s'il y a quelque chose qui se passe mal c'est lui qui saute voilà mais autrement, c'est le président qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est pas du tout le premier ministre, ça, ça, ça n'est pas lui. Parce que la plupart du temps, bah, le premier ministre, le président et l'Assemblée nationale sont dans le même camp. Et du coup, le président de la République, qui est un peu celui qui a la plus haute stature du truc, bah, décide euh, de la politique à mener. Voilà. Et le premier ministre n'a même pas son mot à dire en général. Alors du coup, il y a plein de soucis, parce que autant le premier ministre il peut être viré par l'Assemblée nationale, autant... Le président, non. Donc, en fait, euh, si l'Assemblée est pas d'accord, bah elle est d'accord quand même. Hein, c'est classique. Et puis, même au-delà de ça, hein, un président qui voit un Premier ministre devenir un peu plus populaire que lui, il va avoir tendance à le virer. Parce que bah, c'est lui le cœur du pouvoir. Et quand même, euh, ce sera dommage que quelqu'un lui prenne la vedette. Euh, c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Édouard hein, Philippe qui euh, était un Premier ministre qui a été assez apprécié, finalement, par pas mal de gens euh, du côté de chez Macron et dans l'Assemblée nationale, qui finalement faisait un petit peu d'ombre à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui l'a tout simplement limogé pour mettre quelqu'un qui n'avait aucune ambition à sa place, qui s'appelait Jean Castex, qui là va disparaître comme il est venu, et euh, dont on ne se souviendra même pas dans un an très certainement de son nom. Ça va même plus loin que ça, parce qu'on parle de gouvernement de Sarkozy, on parle de gouvernement de Hollande, on parle du gouvernement de Macron, sauf qu'en fait, c'est pas du tout leur gouvernement. Institutionnellement, je veux dire, on a tort de dire ça. Parce que le gouvernement de Macron, c'était soit le gouvernement d'Edouard Philippe, soit celui de Jean Castex. Euh, les gouvernements de euh, François Hollande, c'était soit ceux de Jean-Marc Ayrault, soit ceux de Manuel Valls. Euh, les gouvernements de Nicolas Sarkozy, c'est les gouvernements en fait, de François Fillon, ceux qui étaient en fait Premier ministre. Normalement, le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Sauf que ça, on a tort institutionnellement, mais dans la réalité, on a raison de dire ça. Puisque vu que celui qui détermine et conduit la politique de la nation, c'est le président de la République, dire « gouvernement » de Macron, ça pose pas plus de problèmes que ça, en fait. Donc là, le gouvernement que va nommer Macron, ou que Macron a déjà nommé, hein, si euh, c'est après la nomination que je passe cette vidéo, eh bien, euh, c'est un gouvernement euh, fantoche, quoi. Euh, ce sera un Premier ministre euh, qui servira de fusible au premier moment où il y aura une crise, et euh, en fait, c'est l'objet de Macron, hein. c'est l'objet de Macron, voilà. Le gouvernement, c'est l'objet du président de la République. Sauf que vous pouvez lutter contre le pouvoir de Macron en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en mettant la cloche, en donnant de l'argent sur Tipeee, en mettant des pouces, en partageant cette vidéo, et c'est pas du tout mon texte. Sauf que Jean-Luc a dit « Élisez-moi Premier ministre ». Et du coup, il a ressorti de la tombe le concept de cohabitation. En gros, l'idée c'est que depuis 20 ans, le résultat à la législative est à peu près le même que celui à la présidentielle et que du coup, on se retrouve avec un président qui en permanence a l'assemblée de son côté, Et sauf que cette élection pourrait bien changer la donne. Parce qu'en gros, on va faire un petit résumé, les élections elles sont faites pour se ressembler, d'accord On vote pour un président, ensuite on vote pour un député, et ben bah, pourquoi quand on va voter pour un député, on n'irait pas voter la même chose que ce qu'on a voté à la présidentielle ce serait un peu débile. En fait, ce serait pas vraiment débile. C'est normal de changer d'avis. Mais pour les gens, c'est pas mal débile. Il y a une espèce de cohérence qui est mise en place. En plus, il y a un effet en plus, c'est que les gens qui perdent l'élection présidentielle ont tendance à plus s'abstenir et du coup à ne pas aller voter pour les candidats d'opposition et les gens qui ont gagné vont voter pour des candidats qui vont ensuite devenir la majorité. Du coup, ça donne vraiment une majorité pléthorique en général au président de la République. Et là, 2022, il y a un problème énorme. C'est qu'il y a un président qui est renouvelé dans son mandat, mais qui est renouvelé tout en étant détesté. C'est-à-dire qu'à part ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour, tous les autres ne veulent pas de lui. C'est quand même ça qui est terrible. C'est-à-dire que ce président est déjà détesté depuis 5 ans, et là, euh, bah, la situation qui a été faite n'était vraiment pas voulue par personne, finalement. Enfin, uniquement ceux qui voulaient euh, élire Macron, quoi. Et euh, ça fait pas grand monde finalement, parce que le, les, les autres blocs euh, rivalisent avec celui de, du président. Donc on se retrouve dans une vraiment euh, situation un peu nébuleuse, où euh, bah, on a un président qui euh, ne convainc pas, ne convainc pas assez, et qui pourrait se retrouver en situation de défiance euh, par rapport à sa population. Et je sais pas pour vous, mais moi je suis énervé par exemple, cette élection présidentielle, elle a renouvelé un duel nul entre deux candidats nul, voilà, très simplement, euh, on ne voulait pas d'Emmanuel Macron réélu, on ne voulait pas du duel Macron-Le Pen, on l'a eu quand même, on l'a eu quand même, et il euh, y a les trois quarts des gens qui ne sont absolument pas euh, d'accord avec euh, le résultat de l'élection euh, tel, qu tel que ça a été donné, et donc forcément, bah, les gens sont très énervés, les gens se disent que euh, cette élection présidentielle leur a été volée, ce qui est pas tout à fait faux, et du coup, eh bah, ils veulent la revanche ils veulent la revanche, et moi aussi je veux la revanche. Et moi notamment, bon, il se trouve que j'étais un peu plus pour un candidat, et j'ai vu ce candidat évincé du second tour pour une règle débile qui fait qu'il n'y a que deux candidats qui doivent arriver au second tour. Ce qui est débile, parce que par exemple, aux élections législatives, eh ben, en fait, euh, le... il y a des triangulaires, quoi. Il y a même des quadrangulaires. À partir d'un certain score, tu es obligatoirement qualifié. Et là, il y a trois candidats qui ont un score qui est, qui est hyper similaire, mais non, il y en a deux, parce que il y en a un qui a 400 000 voix de plus que l'autre, ça y est, ça ne passe plus. Donc vraiment, euh, des élections qui sont débiles, qui ont été mal fichues, et qui ont, ouais, une sensation de, de, de vraiment de, de goût un peu, un peu amer quoi. Du coup, alors au début, il y avait une espèce de résignation, c'est-à-dire bon bah Macron est réélu, il va avoir son assemblée machin. Et puis depuis, euh, il y a des espèces de miracles qui se profilent. On ne sait pas, c'est un peu chelou. Euh, il y a une union de la gauche qui n'a pas pu être faite pendant 15 ans, qui n'a pas pu être faite à la présidentielle, qui sort comme ça en, en une semaine. Ça y est, retour de l'union de la gauche. Très très bizarre. Alors attention, on appelle ça la nouvelle union populaire, écologique et sociale, parce que bon, euh, le problème c'est que maintenant quand on dit gauche, on pense à François Hollande, et bon, euh, François Hollande, disons qu'il n'a pas laissé un super souvenir, pour ne pas dire qu'il a laissé un souvenir désastreux aux gens qui aujourd'hui euh, votent pour des gens de la NUPES ou la NUPS. Et du coup, ce miracle crée des réactions assez effarante, des cris effrayés dans la Macronie et dans les médias euh, une union qui déshonore euh, c'est euh, une union euh, un peu contre nature, enfin vraiment il y a eu des trucs incroyables vraiment ils, ils ont très très peur de, de cette espèce d'union euh, qui est en train de, de, leur, de leur passer sous les yeux c'est plutôt drôle, en vrai, c'est plutôt marrant de voir un petit peu euh, tout en train de se profiler pour dire que, euh, attention, c'est des wokistes, islamo-gauchistes, diaboliques, euh, envoyer le Satan, on ne sait plus. Enfin voilà, c'est très très rigolo. Et, euh, et euh, là, ce qui est en train de se passer est quand même, euh, en plus d'être rigolo, assez historique. Et je dis ça parce que, bon, moi perso, présidentiel, je suis resté un petit peu en retrait, sauf sur la fin où là, pour le coup, j'ai clairement appelé à soutenir Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire. Euh, là, euh, dès euh, la, la, la sortie de, de, des enfin, dès la sortie de la présidentielle, euh, je suis allé rencontrer les insoumis du coin que je n'avais jamais rencontré jusque-là, et on est allé s'organiser directement pour les législatives. Et aujourd'hui, je me retrouve, à, bon, je l'ai déjà dit, euh, non, je l'ai pas forcément dit, mais bon, bref, je me retrouve à être euh, dans la communication numérique pour une candidate euh, aux élections législatives. Euh, voilà quoi. Enfin, je veux dire, euh, pourquoi je n'y suis pas allé jusque-là et pourquoi j'y vais maintenant? parce qu'il y a peut-être une petite dynamique qui est en train de se créer, qui peut être sympa. Donc là, ils ont peur, et en fait, ils ont peur de quoi Ils ont peur que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon gagne, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre, et en l'occurrence, du coup, Premier ministre de Cohabitation. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est l'autre mode de fonctionnement de la Ve République. La Cohabitation, c'est l'Assemblée contre le Président. Et donc, dans ce cas-là, c'est la théorie de la Constitution qui s'applique, ce qu'on avait parlé au tout début, là. Le Président de la République, pour éviter qu'il y ait une instabilité gouvernementale, que le gouvernement saute en permanence parce que l'Assemblée n'est pas d'accord, il se retrouve obligé euh, de nommer un Premier ministre qui est euh, un premier ministre qui est le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Du coup, en l'occurrence, si la majorité à l'Assemblée nationale est une majorité NUPS, eh ben, il est obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon à la tête du gouvernement. Et ensuite, bah, il est obligé de valider le gouvernement qui va lui être présenté par Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, si on se retrouve avec une situation de cohabitation, le Premier ministre dirige la politique de la nation et le président est cantonné à ce que la Constitution lui dit, c'est-à-dire cantonné aux affaires étrangères et à la représentation internationale. Et c'est tout Et la continuité de l'État un petit peu, mais voilà, et c'est tout Et du coup, son pouvoir est extrêmement limité, comme ce que la Constitution avait prévu en 1958. En 2022, on se retrouve dans une situation quand même hyper étonnante et hyper encourageante pour cette possibilité de cohabitation, ben c'est que tout simplement la campagne présidentielle a été nulle, mais nulle. Le président sortant, qui finalement a été réélu, n'a même pas voulu y participer, il n'a même pas daigné y participer, il a refusé tous les débats qu'on lui a proposés au premier tour. Euh, bref, enfin, je veux dire, la campagne était nulle. Les gens ont voté Macron parce que ben, c'était lui qui était déjà là, et voilà, il y a eu vraiment un problème à ce niveau-là. Les gens euh, sont assez défiants pour finalement être très très majoritairement quand même abstentionnistes. Il y a eu une abstention quand même qui a, qui a battu tous les records. Donc, le fait de refaire un tour n'est pas si déconnant. Et en l'occurrence, bah, ce troisième tour, c'est l'élection législative. Et en fait, cette présidentielle, elle est tellement nulle que vous vous rendez compte que les groupes locaux euh, militants se, se refont des, des stocks, quoi. Enfin, je veux dire, il y, y, y a de nouveaux militants qui arrivent là. Euh, tout, tous les jours, il y a des gens qui arrivent dans les circonscriptions pour dire « Ouais, moi, je veux participer à la campagne législative. » Et allez-y, vous. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Vous, vous rencontrez plein de gens dans votre coin. C'est sympa. Vous pouvez aller tracter. Vous pouvez aller coller des affiches. Vous pouvez faire de la communication numérique, créer des visuels, des trucs comme ça. Moi, c'est ce que je fais pour le coup. Pour Annick Prévost. Hein. Annick Prévost 2022. Moins de carriéristes, plus de caristes à l'Assemblée. Bref, quel plaisir et, euh, et du coup, il ouais, y a plein, plein de militants du coup, qui, euh, qui sont arrivés parce que en fait, la, la fin de l'élection présidentielle, son résultat, a tellement déçu et déplu et paraît complètement aux antipodes euh, de ce qu'on doit faire maintenant, c'est-à-dire euh, l'écologie, la démocratie et euh, essayer de rendre les conditions de vie à peu près acceptables. Et bah, tout ça est tellement en contradiction avec le résultat de cette élection présidentielle qu'il y a des gens qui au départ étaient juste des sympathisants qui sont devenus des militants. Pour ça, on pourrait presque dire merci Macron. Donc les types là, qui me reprochent d'être un castor, parce que euh, j'ai appelé à voter Macron au second tour et tout ça, allez-y, vous avez un troisième tour, allez-y, vous pouvez y aller, militez, militez pour les législatives, voilà. Là, vous pourrez me traiter de castor. Si vous militez pour les législatives, je suis d'accord. Pour le reste, euh, arrêtez, hein. franchement, vous êtes ridicule. on voit très bien ce que vous pensiez. Bref, j'espère que vous y voyez plus clair maintenant sur les élections législatives. Moi, je vous conseille vraiment... Allez, militer, Vous avez l'occasion de mettre au pouvoir des gens qui ne sont pas Emmanuel Macron et qui n'ont surtout pas le programme d'Emmanuel Macron. Retraite à 65 ans, euh, les 20 heures de travail pour les gens qui sont au RSA, 20 heures de travail obligatoire pour gagner euh, 400 balles et des brouettes. L'apprentissage voilà. dès l'âge de 12 ans. Voilà, ce genre de choses, vous pouvez l'éviter. Pour ça, il faut aller aux législatives. Alors il faudra aller voter le 12 et 19 juin. Mais si vous pouvez militer, c'est encore mieux. Parce que vous allez convaincre des gens d'aller voter. Et ça, c'est chouette. Si vous voulez trouver vos groupes militants et que vous êtes dans l'Union Populaire, vous pouvez aller sur actionpopulaire.fr. Ça vous permettra euh, de trouver les groupes d'action qui sont dans votre coin et euh, de prendre contact justement pour participer à ces, éle à ces élections législatives. Pour moi, bah, euh, la vidéo est du coup terminée. Euh, il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à les pouces, tous ces trucs-là. Et à très bientôt. En campagne. <rire> en campagne Quel plaisir